C'est de sa compétence, son expérience, qu'elle a été choisie pour être la directrice du CREPS. Déjà la salle d'escrime qui va être finalisée, on va travailler aussi sur la salle d'haltérophilie qui doit se mettre en place, salle de muscu et salle d'haltérophilie. Euh, travailler aussi sur le terrain de rugby hein, qui posait des problèmes de, de sécurité, donc effectivement c'est un dossier qui est déjà en cours. Et puis euh, bah, continuer tout le travail qui a déjà été euh, entrepris avant moi, donc euh, mettre tout ça sur orbite. pierre amboise Boss, le champion du monde d'athlée, était au Krebs l'an dernier. L'heptathlonienne, championne du monde, était au Krebs l'année d'avant. Euh, Nafisa Toutiam, euh, Teddy Riner, vient régulièrement s'entraîner au Krebs. Et donc nous devons poursuivre cet ancrage, placer le Krebs sur la carte des centres de préparation au jeu, au niveau national, mais également renforcer le partenariat caribéens pour que le Krebs joue toute sa place dans la coopération caribéenne. satisfaction d'avoir deux femmes, Madame Mérillon, présidente du CREPS, première femme présidente du CREPS, et Madame Cusset, première femme directrice du CREPS. Je pense que le CREPS doit vraiment jouer son rôle en direction des jeunes guadeloupéens. Nous avons la possibilité d'être la seule région d'avoir un CREPS anti-guyane, donc c'est à nous de mettre les moyens pour que le CREPS puisse jouer son rôle. Et nous serons aux côtés de Mme Cusset, car je connais un peu son engouement pour le sport, ses compétences en matière de sport, pour que nous puissions rayonner surtout. Et là, gros challenge, important, c'est des Jeux oui. Paris 2024.